Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, on va débriefer, si vous voulez, le match qui a opposé tout à l'heure les éléphants de Côte d'Ivoire à la Guinée-Conakry. Le score final euh, est, a été de 3 buts à 1. Des buts signés euh, Ibrahim Sangaré. Euh, Dumbia et puis Seko Fofana. Contre un Belgien signé Moukta Djakabi. On va, si vous, si vous voulez dé, débriefer, euh, euh, le, la première mi-temps, que j'ai trouvé pour moi très très bonne, des éléphants de Côte d'Ivoire, hormis des joueurs tels que Franck Essier, Sinari Diomandé, et Serge Aurier, qui ont été cataclysmiques en première mi-temps. Donc Serge Aurier, Franck Kessier et Sinali Diomandé, cataclysmique en premier mi-temps. Tout le reste a été plutôt intéressant, plutôt bon, même très bon. Crasso en pointe a bien joué, il a bien pesé sur la défense. Sekofofana égal à lui-même hein, casseur de ligne pas possible. Avec Sangaré, ils, ils se sont bien trouvés au milieu de terrain. Franchement, ça a bien fonctionné. Euh... Ben, Franck Essier transparent hein. Il se noyait au milieu On ne sait pas ce qu'il faisait Et euh, bon, ouais, c'est Ça devient même euh, énervant à la, à la, à la fin euh, Pépé Nicolas Très très bon J'ai bien aimé son jeu Il a été intéressant Premier mi-temps hein. euh, Après il y a Souleymane Doumbia Qui a été très bon Très très bon J'ai bien aimé J'ai bien aimé aussi euh, la, la, Le côté audacieux Dans la défense de Abaka Silla Très bon. On part à la mi-temps avec trois buts d'avance, euh, score logique euh, parce qu'on a dominé la rencontre. Il faut qu'on le dise la vérité. En première mi-temps, on était dominateur. On a pesé sur eux, on les a empêchés de jouer et ça, ça a fonctionné. Les seules occasions qu'on a encaissées, c'est pas c'est dû aux joueurs qui avaient, qui, avaient, qui avaient un manque de temps de jeu, donc Serge euh, toujours toujours des lacunes défensives parce qu'il n'est pas n'est pas en jambe tout simplement. Jumandé euh, Sinalé qui manque de temps de jeu également Donc euh, naturellement des erreurs de, de concentration Qui ont trahi, coûté écouté pour En mi-temps mi mais on s'en sort avec un 3-0 Qui est pour moi mérité comme, sou, comme souvent Quand on a On a acquis un gros score On se relâche On se relâche Et puis euh, bon, Il faut aussi dire que l'entraîneur guinéen A fait rentrer de bons joueurs le Ilex Moriba, c'est un très bon joueur, il est pas mal, il a fait Barcelone, il, il, ouais, c'est un joueur qui est intéressant. Euh, le petit Barry qui est rentré aussi, il a, il a été bon, le petit euh, comment il s'appelle, Lavogui aussi a été bon, donc euh, il a mis trois jeunes joueurs qui ont mis de la vivacité au milieu du terrain, ça nous a un peu perturbé parce que euh, on, a, on a eu du mal à s'adapter, ça a plus juste la défense, parce que ben, les mecs qui étaient en manque de temps de jeu, ben, ils étaient accros physiquement. Okay Donc naturellement, on est en difficulté. Des erreurs de concentration qui nous ont coûté un corner. Qui a été l'occasion pour les Guinéens de réduire le score par Jacabi. Nous, c'était l'abnégation de Sekou Fofana au milieu de terrain. Qui était partout, ben, partout, partout, partout, partout. Le pauvre, il était fatigué vers la fin. Je pense qu'on euh, aurait été en difficulté encore plus que ça. Vous voyez Mais moi, je ne comprends pas un truc. Le coach voit que le milieu souffre. Parce qu'il y en a un parmi les trois là qui ne fait pas le boulot, Un parmi les trois qui est en train de, de, de, de, de, de, de, de déjouer complètement. Je parle de Franck Essier, mais il ne fait pas sortir. Pourquoi vous faites ça Pourquoi Le mec n'est pas bon, sortez-le Je je ne comprends pas. Le mec, il est en train de souffrir. Il n'a il, il jamais été dans le rythme du match. Il a toujours Tandis dit qu'il était toujours à contre-temps. Et vous, vous, vous vous forcez. Vous vous forcez. Pourquoi Le mec, il fait et puis le milieu souffle. Faut le sortir. Mais ben, vite J'ai bien aimé l'entrée de Singo. Singo à la passe de Serge Aurier. Ça fait du bien sur le côté droit, vraiment. Parce que euh, parce que Singo faisait des appels offensifs. Et donc, les ballons arrivaient vers lui. Il essaie de provoquer. Il essaie de... De, de, de, de garder le ballon vers le haut et ça a permis au bloc de monter d'un cran sur le côté droit là-bas. On n'a on a plus souffert à droite là-bas parce que ans est rentré. Pour dire que le système lui, lui convenait bien. Quand il joue en piston, c'est très bien pour lui. la première fois qu'il est rentré, regardez, tout a changé. Tout a changé. Sur le côté droit là-bas, c'était plus calme. Voilà. Euh... Bon, dans l'ensemble, on a fait le bilan on prend en compte la première mi-temps, et puis les 15 dernières minutes de la deuxième mi-temps, on va dire qu'on a fait un bon match. On a fait quand même un bon match, parce que euh, nous sommes en train de travailler. Voilà, nous sommes en train de travailler. Euh, mais il y a des joueurs, franchement, si ne sont pas le niveau de jeu, il faut qu'ils dégagent. C'est vrai, il faut qu'ils partent. Ah C'est bon, quoi. Voilà, la sélection, ce n'est pas l'héritage de quelqu'un. La sélection, ce n'est pas la maison des gens. Celui qui n'est pas à la hauteur, il dégage. C'est aussi simple que ça. Voilà, Parce que là où nous sommes, là. On n'est plus là pour faire des cadeaux aux gens, on n'a plus de la plaisanterie. On est en train de préparer une canne qui va se jouer chez nous en 2024. Vous comprenez Donc, seuls ceux qui auront du temps de jeu, ceux qui seront performants en club, auront le droit d'être sélectionnés. Les gens qui ont plus de 35 ans et qui pensent que la sélection leur revient, ils vont devoir être bons, sinon on ne les prendra pas. J'étais très content ce soir de voir que l'entraîneur a fait jouer les jeunes. Parce qu'à un moment donné, il faut penser à la jeunesse. Et puis, de grâce, arrêtez-moi avec ce Wi-Fi Kangala. Arrêtez-moi ça, arrêtez, arrêtez. Ce gars-là n'est pas à la hauteur, il n'a rien fait. Crasso, en l'espace de 15 minutes, 15 minutes, lors du match contre le Togo. Et là, pendant plus d'une heure de jeu, il a été même meilleur que ce Kangala. Arrêtez-moi avec ce gars-là, laissez-le en Allemagne. Il n'est pas au niveau du tout. Arrêtez ça. Voilà. Sur ce bonne soirée à tous. Vraiment, bonne soirée et portez-vous bien. Orange, blanc, vert, toujours.